C'est un roman euh, euh, que je qualifierais euh, réaliste, de société, euh, sur euh, une bande d'ados à la campagne. Euh, donc ça pourrait être un peu n'importe quel village de France. Euh, euh, avec, euh, ça se passe dans un décor euh, rural, euh, assez résidentiel, où en fait géographiquement c'est assez mélangé. Euh, et en fait, il y a une bande de, donc cette bande de, de jeunes ados qui ont 15-16 ans euh, vont en fait s'ennuyer assez rapidement après la fin des cours, euh, fin juin. Et euh, ils vont euh, voilà, chercher à vivre des aventures. Donc, euh, euh, pour certains, voilà, il y en a qui vont partir en vacances. Euh, pour, euh, en fait, les protagonistes, ce sera Jocelyn et Clément. Ils vont euh, euh, traîner au City Stade de Viltère, qui est le village où ça se passe. Euh, Jocelyn, il va essayer d'aller faire les foins euh, chez ses amis paysans à côté. Euh, Clément, il va vouloir euh, vivre un peu des soirées, euh, euh, passer du temps avec des gens pas vraiment fréquentables. Et donc, euh, ça, ça raconte euh, leur histoire à tous les deux. Euh, Faites d'aventures, de, d'ambitions assez différentes. Pas opposées, mais en tout cas, euh, ils ont des, des, on sent une vocation différente. Euh, ils veulent vivre des choses assez différentes dans ce village. Et l'un, l'autre, ils vont s'influencer. Euh, pendant, pendant cet été, euh, voilà et ce sera euh, euh, pour tous les deux en tout cas un, un rude apprentissage de, de la vie euh, dans cet univers euh, vraiment rural euh, qui me touche beaucoup parce que c'est là où j'ai passé mon enfance, mon adolescence euh, et en fait qui est vraiment rempli de diversité architecturalement et même euh, socialement euh, et c'est ça en fait que j'ai voulu montrer surtout, cette, cette diversité qui est assez euh, foisonnante J'ai voulu écrire vraiment un été typique qu'on peut vivre à 15 ans, à 15-16 ans, quand on vient d'un village comme Viltère. Euh, en fait, j'ai vécu plus ou, moins tout, euh, plus ou moins tout ce que je raconte dans le livre, euh, ou alors des amis à moi l'ont vécu, euh, mais pas forcément tout en un été. Là, j'ai essayé de, de, entre guillemets, de rassembler toutes les possibilités dans un été pour, pour le rendre vraiment euh, caractéristique et pour que le plus de personnes possibles puissent... Euh, se, se reconnaître dans, dans ces événements. Euh, donc euh, oui, oui, c'est vraiment euh, inspiré de, de, de ma vie. Et après, euh, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'était de, en fait, de savoir euh, à cet âge-là, qu'est-ce que le lieu fait Comment le lieu influence-t-il euh, le, le, le rapport à, à l'adolescence en fait Et pour le coup, à Viltère, euh, là où Jocelyn et Clément vont évoluer pendant un été, le lieu a vraiment une importance parce qu'ils vont se déplacer dans de très nombreux lieux. Euh, et vraiment moi, dans ma construction, ça a vraiment joué. C est, c est, cette géographie euh, qui se déploie sur des kilomètres et des kilomètres, où on peut circuler comme moto euh, et avoir des, des, des paysages très très très différents. J'ai un peu euh, comme livre de chevet, euh, un, un, un essai littéraire qui s'appelle Le roman russe d'Eugène Melker du de Vauguet écrit à la fin du, du 19 e siècle qui a été un peu oublié mais euh, sur lequel j'ai réussi à tomber euh, pendant mes études euh, parce que je lisais beaucoup Tolstoy, Dostoevsky, Turgenev, et où en fait il explique qu'à cette époque là, une des grandes différences qui oppose la littérature euh, française et russe c'est cette part accordée euh, à l'oralité chez les russes et en fait je me suis aperçu en lisant ce livre que c'est ce que j'avais précisément aimé en fait, chez Dostoevsky et Tolstoy, euh, c'est cette place impressionnante accordée à, à la voix humaine. Quoi. Et en fait, dès qu'on on a un dialogue euh, assez long et, avec, et assez percutant, euh, on se représente vraiment beaucoup, beaucoup mieux la scène, et, euh, et particulièrement dans ses auteurs, euh, Dostoevsky évidemment, parce que c'est presque théâtral, sa façon d'écrire de, de, des romans. Euh, en fait, le, le, le dialogue lui permet de... de, de de faire vivre à son lecteur des, des scènes hallucinantes et, euh, et donc pour moi c'est une méthode de, de réalisme extrêmement efficace et performante en fait le l'oralité du dialogue donc euh, voilà c'est venu euh, assez naturellement mais je pense qu'effectivement dans ma, mon processus d'écriture ça a été je pense un moment de rupture quand euh, j'ai j'ai j'ai beaucoup plus vu les personnages quand j'ai quand j'ai quand quand pu mettre dans leur bouche des expressions vraiment euh, très rurales, vraiment de la campagne, euh, et surtout très adolescentes. Et donc euh, voilà, j'y attache vraiment une, une très grande importance, et j'espère que, que les lecteurs aussi.